Euh, Aujourd'hui, l'actualité euh, est, est riche puisqu'on on va faire un focus sur la gestion de notre fonds Trustim Rock Flex, Rock comme Return on Customer, ce fonds qui est labellisé euh, ISR comme euh, un certain nombre de fonds de notre, de notre gamme, et puis dans un contexte effectivement un petit peu un petit peu chahuté, un contexte de, de remontée des taux. Alors, euh, avant de passer la parole à, à Jean-Sébastien Bellet, qui est le président de, de Trustim Finance et gérant euh, du fonds Trustim Rockflex, et Muriel Blanchier, euh, également gérante de, de, de ce fonds, je voulais juste vous préciser euh, un point important sur la gestion de ce fonds, comme sur l'ensemble de notre gamme. Euh, nous, nous avons une conviction forte chez Trustim Finance, c'est que l'actif le plus précieux, d'une entreprise, c'est le client. Effectivement, dans un contexte de croissance faible, on considère que l'actif le plus précieux, c'est donc le client et il est essentiel d'investir dans des entreprises qui placent le client au cœur de leur stratégie. Donc ça, vous le retrouverez à la fois dans notre Steam Rockflex, mais également dans la gamme de, de nos fonds. Euh, juste, juste après Alors après le, le disclaimer euh, euh, comment dire que, que vous allez avoir, bien entendu. Vous, je vous ai remis simplement un, un résumé de notre gamme de fonds en passant des fonds les plus, euh, j'allais dire, les moins volatiles aux plus, aux plus dynamiques et avec des, une performance dans l'année 2020, notamment sur la dernière, qui a été tout à fait euh, exceptionnelle, que ce soit euh, sur euh, les placements court terme avec obligations court terme pour des rémunérations de liquidités. Vous connaissez bien sûr Trust Team Optimum qui dans un contexte effectivement de, de marché l'année dernière au mois de mars avait été euh, comment dire bien chahuté rappelons que tant les actions que les, les obligations avaient été bien secouées et Trustim Optimum a réalisé une jolie performance de 0,89% l'année dernière et on est déjà presque à maintenant à 1% déjà depuis le début de l'année euh, et puis Trustim Rockflex on va en parler dans dans un instant avec une très belle performance l'année dernière avec 6,05 de performance en, en 2020 et un excellent track record et puis euh, Trustim Rock, vous avez noté l'arrivée de Bertrand Casalis euh, l'année dernière, euh, qui a, a pris euh, la suite de, de, de belle manière aussi, avec un fonds, euh, comme nos fonds actions, sont souvent moins volatiles. J'attire votre attention sur la volatilité de nos fonds actions sur la colonne de droite, où on voit que ça soit Trusteam Rock, Trusteam Rock Europe, ou encore Trusteam Rock PME, qui est éligible au PEA et, et, et PEA PME, et eh bien euh, là, vous avez des volatilités très sensiblement. Inférieure. Donc euh, vous avez euh, l'essentiel les, de nos fonds, vous le voyez à droite, sont labellisés ISR, c'est très lié effectivement à notre approche satisfaction client, et puis euh, bah, je ne manquerai pas d'y revenir en, en fin de, de présentation. Tout de suite, sans, sans plus attendre, je passe la, la parole à Muriel pour vous présenter plus en détail le fonds Trustim Rockflex. Oui, bonjour à tous. Euh, merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, je vais commencer par faire un, un, un rapide point sur euh, les éléments clés euh, de, de ce portefeuille. Euh, même si euh, nous l'avons fait par le passé, je pense que c'est toujours important de, de revenir sur euh, sur les fondamentaux. Euh, donc, nous parlons d'un fonds flexible, c'est-à-dire que c'est un 0,50 actions Action internationale qui s'entend Union européenne, Grande-Bretagne, Norvège, Suisse, États-Unis. Donc, effectivement, c'est action internationale, sachant que euh, il n'y a pas à aujourd'hui la zone Asie de comprise dans cette partie internationale. Et puis, face à ce 0,50 action, donc, une poche obligataire, majoritairement investment grade, puisque nous pourrons avoir jusqu'à 20% de signatures high yield, et puis jusqu'à 15% d'obligations convertibles. Donc, si on le résume, voilà ce que ça donne. Donc, un 0,50 action internationale, 30 à 100 obligataire, euh, court, moyen ou long terme. Et puis, euh, la partie obligation convertible qui pourra venir euh, faire un, un, un driver de, de performance supplémentaire. Donc, bien entendu, c'est un fonds ROC, donc Return on Customer, comme l'a annoncé tout à l'heure Philippe. Et je vais laisser Jean-Sébastien vous rappeler euh, d'où vient ce Return on Customer euh, pour les, les fondamentaux de Trusting. Bonjour à tous, déjà je voulais vous remercier d'être présents sur cette conférence Zoom parce que ça fait maintenant un an qu'on fait des conférences Zoom, alors je ne sais pas pour vous, moi personnellement j'en ai un peu marre des conférences Zoom, donc je suis impatient de pouvoir vous revoir dans la vraie vie et de, de pouvoir reprendre le fil des événements qu'on avait l'habitude d'organiser chez Trust Team pour essayer de, de présenter notre conviction qui est euh, l'importance du client dans la trajectoire d'une entreprise, l'importance de la gestion de l'actif client, à la fois dans le fait de construire une relation client pérenne qui devient vraiment une barrière à l'entrée, et puis de pouvoir s'appuyer sur ce client pour faire évoluer l'entreprise et l'adapter en permanence pour qu'elle reste un leader incontournable. Donc, merci, et surtout, on va essayer de répondre à cette question qui est comment affronter la, la, la hausse des taux Uh, si hausse des taux, il y a d'ailleurs, ce qui n'est pas sûr uh, encore à l'heure où on parle, uh, on reste sur des niveaux de taux très très bas, et pourquoi uh, ce fonds Rockflex nous semble vraiment une réponse adaptée à, à ces mouvements qu'on peut avoir sur les taux. Alors C'est une réponse adaptée parce que, évidemment, chez Trustim, on, on, on continue de développer ce qu'on a mis en place il y a dix ans, à savoir uh, le lien entre la satisfaction client et la rentabilité des entreprises. Et euh, c'est vrai que maintenant, on a énormément progressé. La recherche euh, vient de sortir une, une grosse étude qui nous a pris deux ans, qui démontre le lien entre euh, satisfaction de clients et rentabilité des entreprises, avec, sur certains secteurs, un lien très fort. On y reviendra dans les mois à venir, parce qu'on espère avoir euh, des publications sur ces études. On a envoyé à différents journaux, dont la fameuse Harvard, Business Review, en espérant pouvoir être... Euh, être publié parce que euh, c'est un, un gros travail et c'est un travail qui nous a conforté dans cette idée que euh, bah, le client euh, est, est vraiment l'actif important pour, pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, Trust Team, euh, Team c'est euh, une base de données qui a été construite avec le temps, euh, qui est une base de données qui, qui, qui euh, en, en fait correspond aux enquêtes de satisfaction client qu'on fait à travers le monde. Alors, on a ce partenariat emblématique avec Ipsos hein, depuis maintenant neuf ans, mais on a aussi des tas d'autres partenaires qui vont, qui viennent, des gens qui vont aller chercher dans le monde Internet tout ce qui se dit sur les clients, des gens qui sont capables d'avoir euh, des panels qui nous mettent à disposition. Donc, euh, vraiment, aujourd'hui, on interroge les clients dans le monde entier, partout, les, les voies de communication possibles. Et ça, ça nous permet d'avoir euh, cette base de données qui aujourd'hui a près de 2400 actions et, et, et sur lequel on peut chercher ensuite à interroger ces entreprises. Donc là, c'est l'équipe de recherche, hein, constituée de trois personnes aujourd'hui, qui euh, interroge les entreprises, mais les interroge non pas sur euh, leur future publication, mais vraiment sur la façon dont ils construisent cette relation avec leurs clients et, et, et comment ils arrivent à écouter les attentes des clients, à répondre à ces attentes, comment ils mesurent la réponse qu'ils ont donnée pour indéfiniment l'adapter et devenir euh, leaders dans leur secteur. Et puis ensuite, bah ça, ça nous donne un univers qui va être en gros de 450 entreprises dans lesquelles les gérants vont, vont aller puiser pour construire des portefeuilles en, en ayant un souci d'analyse de, de, financière. L'objectif étant d'investir de, de, sur des sociétés qui, euh, non seulement génèrent des free cash flow positifs, puisque c'est l'objectif et c'est la performance s'appuie là-dessus, mais aussi des sociétés qui ont les moyens de leurs ambitions et qui ne tailleront pas dans la, dans la relation client dès qu'un problème de conjoncture apparaîtra. Et c'est vraiment la période dans laquelle on se trouve, hein, puisque euh, avec cette, cette histoire de Covid qui nous pourrit la vie depuis un an, on se retrouve euh, dans un choc d'offres, a été extrêmement violent l'année dernière, et puis petit à petit les économies se sont, se sont adaptées, mais euh, l'offre s'est trouvée complètement coupée. Et donc, euh, ça, se, ça se traduit à la sortie de ce choc d'offres par euh, éventuellement une remontée des taux d'intérêt, mais pas aussi forte que ce qu'on a pu connaître par le passé quand c'était des chocs de demande et qu'on qu reconstituait la demande euh, à, à coup de taux d'intérêt, à coup de, de support financier. Donc là, on, on repart dans une histoire qui est complètement différente. Et encore une fois, la bourse a tendance à, à vouloir répéter des histoires qui se sont produites par le passé. Mais l'épidémie le, le, le, qu'on a connue euh, nous amène dans un monde complètement différent, qui nous amène, nous aussi, en termes d'investissement, à construire des portefeuilles un peu différents. Il est certain que cette, cette épidémie va euh, nous amener, en fait, à investir de plus en plus sur... Euh, l'e-commerce, sur le paiement digital, qui sont des secteurs qui sont vraiment euh, aujourd'hui mis en avant. Et, et, et, et cette épidémie a accéléré le développement de ces secteurs, euh, de même que le, le, le, le, le, le online médical, on va dire, qui, qui commence vraiment à prendre un essor important. Ça existait avant l'épidémie, mais c'est accéléré par l'épidémie. Donc, dans notre construction de portefeuille, on écoute les clients pour construire non seulement par valeur, mais aussi par secteur. Alors, ce qui est très important, c'est que le, le, les piliers de la satisfaction client sont toujours là. Euh, je suis désolé, Muriel, je n'ai pas fait exactement dans l'ordre. Hein. Mais les piliers de la satisfaction client, hein, on, en, on en a parlé plusieurs fois. Donc, je pense que euh, pour ceux qui sont euh, coutumiers de Trust Team, ils les connaissent, c'est la fidélité, évidemment. Euh, 100% des clients fidèles sont satisfaits, par définition, parce que s'ils ne sont pas satisfaits, euh, ils ne resteront pas. Donc, c'est très important parce que bah, 20% des clients font 80% du chiffre d'affaires et, et les coûts pour aller garder ces clients peuvent être énormes en termes de marketing. Après, les clients qui sont satisfaits, ils vont évidemment, s'ils sont très satisfaits, c'est les niveaux de satisfaction de clients sont élevés, en parler autour d'eux. Et ça, ça réduit les coûts d'acquisition des nouveaux clients qui sont des coûts cachés dans l'entreprise qui sont extrêmement importants. Et puis, et puis, on le répète depuis plusieurs années, euh, les sociétés qui ont des niveaux de satisfaction client élevés sont relativement peu sensibles au prix quand vous êtes satisfait d'un restaurant quand ils étaient ouverts, d'un hôtel, euh, d'un produit. Si le niveau de satisfaction, le niveau de service qui est attaché sont suffisants, vous serez très peu regardant sur le prix. Euh, L'exemple que je donne euh, et qui est toujours valable depuis dix ans, c'est Nespresso qui, euh, en ayant construit un modèle entièrement tourné vers le client, est capable de nous vendre du café à 70 euros le kilo, là où ça coûtait moins de 17 euros avant la période négociée. Donc un pricing power est extrêmement important et ça tombe bien parce que euh, on rentre dans une ère où le pricing power va être extrêmement recherché et extrêmement important. Voilà. Alors euh, sur, sur cette slide. Là, vous voyez la, la, la construction du portefeuille. Je vais juste parler deux minutes de la partie euh, action et puis je laisserai Muriel développer euh, le reste. Donc, sur la partie action, on, on, on essaye d'avoir un portefeuille qui regroupe justement tous les centres d'intérêt des clients. Euh, on, on, on ne raisonne pas comme beaucoup raisonnent en ce moment par rapport à cette remontée de taux d'intérêt, qui est de savoir s'il si faut avoir des valeurs qui sont plutôt des valeurs de forte croissance, qui étaient bien valorisées et qui, peuvent être pénalisés par une remontée violente des taux d'intérêt euh, euh, ou bien choisir plutôt des sociétés cycliques. C'est pas notre façon euh, d'agir. Notre façon d'agir, c'est d'écouter les clients. Et ça, ça nous permet de construire des portefeuilles qui sont finalement très diversifiés et, et donc ils ne doivent pas souffrir plus que ça d'une continuation du petit mouvement qu'on a sur les taux d'intérêt. Donc, on va avoir des sociétés comme Mark Spencer qui... Euh, sont des sociétés qui sont très orientées client, qui sont plutôt font plutôt partie des sociétés en recovery des sociétés comme Orange, qui dans les télécoms ont une forte orientation client, notamment à travers leur marque Soch. Et puis, des, des sociétés plus éventuellement sur l'e-commerce, comme Shop Apotecu, qui développe tous les systèmes de e-commerce de e dans la santé, dans la pharmacie spécifiquement. Voilà, je, je reparlerai un petit peu plus loin de la constitution du portefeuille et je laisse la parole à Muriel. Oui, rapidement, vous voyez sur cette slide, sur la partie droite, euh, pour faire un petit récap' un peu de quelle est aujourd'hui à fin février, puisque ce sont des chiffres à la fin du mois de février, euh, la répartition en termes de, de, de poche. Donc vous voyez que la, la poche action euh, est de 18,3%. Elle a légèrement augmenté depuis le début de l'année, mais c'est tout à fait euh, léger, c'est à peu près un point. Donc euh, c'est quelque chose d'assez stable. On reviendra tout à l'heure sur le fait que euh, Jean-Sébastien a utilisé euh, la journée notamment du, du 26 février. Donc ça n'est pas encore euh, dans ces portefeuilles-là, mais et, euh, enfin, en tout cas fin de mois, euh, mais à utiliser la journée du 26 février qui avait été euh, assez baissière pour renforcer euh, la par action de quelques pourcents, mais on reviendra sur ces éléments tout à l'heure. Sur la partie euh, obligataire, euh, vous voyez donc une sensibilité taux de l'ordre de 2,50, un rendement à maturité euh, donc sur la partie euh, poche so, euh, de 1,23 et un rating moyen, donc investment grade puisque euh, c'est euh, la marque de fabrique euh, de cette partie obligataire. Sur la partie euh, convertible, euh, là aussi on a légèrement fait progresser euh, cette poche au cours du mois dernier euh, pour dépasser aujourd'hui euh, les, les 10%. On a notamment euh, introduit des, des nouvelles émissions euh, puisque vous savez les, les convertibles ça nous permet aussi euh, d'aller chercher des émetteurs qu'on ne trouverait pas sur la partie obligataire classique euh, des émetteurs qui n'ont pas forcément euh, de la dette euh, de, de, de manière significative euh, donc là euh, on a pu introduire Just Eat, Take Away donc euh, la partie euh, livraison euh, de restaurant et puis euh, une convertible également émise sur Nexi, euh, c'est le segment dont parlait tout à l'heure Jean-Sébastien c'est à dire le service des paiements puisque là on parle du leader italien qui est en train de devenir le leader européen du service euh, des paiements. Et vous voyez que le rendement sur la partie obligation convertible, c'est même le rendement au pire, hein, Donc euh, c'est le rendement au call et non pas à maturité, à maturité on est au-delà des 3%, mais le rendement au pire est de presque 2%, donc supérieur au portefeuille lui-même, avec une volatilité de 5 ans sur ce portefeuille qui reste très faible puisqu'elle est autour des, des 6%. Voilà, sur... Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose hein, Sébastien Euh, non, c'est parfait. Ah. Je, je rajouterai un petit peu plus loin sur la partie euh, action. Ok. Donc, en termes de répartition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, je veux peut-être faire référence à un petit point, c'est le, le camembert de droite. Euh, vous voyez que sur la partie euh, à yield présente dans le portefeuille, euh, nous sommes très, très majoritairement euh, sur la partie W, euh, qui est plus notre aire de jeu que la partie simple B qui est toujours assez différente en termes de risque et sur laquelle on reste toujours... Euh, un peu, plus, un peu plus en retrait. En termes de répartition par secteur, comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien, quelque chose de très diversifié, l'objectif c'est ça, c'est de, de pouvoir être tout temps euh, et puis en termes de répartition par pays, euh, c'est vrai que euh, le Royaume-Uni et l'Italie notamment euh, étaient euh, des pays qui avaient été beaucoup plus importants sur la partie obligataire hein, ces dernières années et ce sont des poches qui ont été un peu réduites euh, fin 2019, début 2020. Euh, donc c'est pour cela que vous retrouvez aujourd'hui euh, la France comme premier euh, pays, euh, mais voilà c'est quelque chose qui est aussi en reconstruction, tout à l'heure on parlait de Marx et Spencer, mais aussi sur la partie obligataire. Euh, on a on a rentré des, des nouvelles valeurs donc voilà, est-ce que c'est pertinent hein, puisque on a dit inflexible 0,50, euh, donc pour euh, pouvoir un peu envisager euh, cette période où on commence à parler de la remontée des taux, bah, qu'en est-il C'est-à-dire que est-ce que en termes de, de performance, c'est quelque chose sur lequel euh, on peut s'appuyer euh, Vous voyez euh, la performance qui a été rappelée, la performance 2020 donc de, de plus de 6%. Ici ce sont des chiffres Quantalis que vous voyez euh, à l'écran. Donc pour Quantalis, nous sommes logés dans ce qu'ils appellent allocation flexible prudente. Europe et il s'agit de la performance depuis la création de cette part A qui est la part retail et vous voyez que depuis le début de l'année nous sommes proches des 1,50 à 1,42% de performance. Ce qui me semble intéressant sur cette diapositive c'est à la fois de, de, de voir le, le très fort rebond, c'est à dire que sur l'année 2020 la capacité du portefeuille à récupérer la totalité de sa contre-performance due euh, au trou d'air du mois de février-mars et eh bien dès fin juin euh, et ensuite la capacité du portefeuille et eh bien à bien profiter des différentes rotations sectorielles du marché et notamment euh, à la rotation que nous avons pu vivre sur le mois de novembre ce qui lui a permis effectivement cette, cette très belle euh, performance 2020. Alors si je regarde, puisque bon, c'est toujours intéressant de regarder par rapport à un, à un panel euh, euh, quant à l'is, mais euh, pour nous c'est vrai que euh, c'est aussi vis-à-vis -vis de nos concurrents, puisque là je vous ai remis les concurrents que l'on nous cite euh, très régulièrement, euh, donc vous allez euh, retrouver Carminiac Patrimoine, Eurose, Echiquiarti, aussi Comor Partner. Et donc il s'agit de la performance euh, depuis début 2015, donc euh, voilà 6 ans euh, aujourd'hui. Euh, et vous voyez ce qui me frappe sur ce graphique de moyen terme, euh, et bien c'est donc puisque... Rockflex, vous allez le retrouver en bleu foncé euh, au milieu, c'est la très faible volatilité hein, de ce portefeuille par rapport à ses concurrents. Et ça, ça s'observe euh, tout à fait euh, visuellement, euh, concrètement. Euh, vous voyez également la capacité aussi euh, dans le trou d'air euh, de 2020 eh bien de, de protéger plus que ses concurrents. Et puis, le très beau rebond que l'on peut observer euh, depuis lors. Alors, ça m'a poussé à regarder euh, sur. Euh, un environnement un peu plus court pour voir ce qui s'était passé depuis le début de l'année, puisqu'en fait, début de l'année, on a vu les actions exploser très très vite. Euh, nous, notre poche euh, action était plutôt euh, faible hein, d'un point de vue euh, historique. Euh, et vous voyez, euh, donc là aussi, on a remis euh, Rockflex en bleu foncé et puis c'est la moyenne du pire Groupe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est représentée sur la ligne un petit peu plus fine. Et vous voyez que ça nous a permis euh, d'éviter euh, la contre-performance de de la fin de, de ce mois de janvier puisqu'en fait fin janvier et fin février on a quand même eu des à assez significatifs euh, sur le marché alors comme je le disais tout à l'heure euh, la journée du 26 février a aussi été une journée de réinvestissement euh, pour le portefeuille et je vais laisser euh, jean-sébastien vous parler euh, des différents réinvestissements actions qui ont eu lieu cette journée du, du 26 février le, le, le piège dans la situation actuelle, c'est de vouloir être soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit être protégé de hausse des taux euh, éventuels, euh, soit être exposé, enfin, quelque part, euh, au bénéfice de cette hausse des taux. Pour être plus clair, d'un côté, vous jouez la hausse des taux et puis vous investissez sur les banques et sur l'assurance, ou, ou, ou de l'autre côté, vous pensez que les taux vont, vont rebaisser, ou rester sur ces niveaux extrêmement bas, et puis vous achetez des valeurs... Hein, euh, qui présentent des risques élevés parce que des valorisations élevées, mais qui par ailleurs ont des croissances fortes, qui étaient des valeurs qui étaient à la mode ces dernières années. Et en fait, euh, en voulant faire ça, vous risquiez de prendre toutes les portes de Saloon, parce que euh, les rotations sectorielles vont très très vite, et comme nous sommes dans un monde nouveau, en fait, les investisseurs se cherchent. Donc pendant une semaine, ils, ils vont tourner les portefeuilles pour essayer d'investir et, et de contrecarrer ces taux et taux, et puis, la semaine d'après, ils, ils vont tout renverser dans l'autre sens. Et donc, euh, ça, ça nous semble absolument impossible à suivre. C'est pour ça que, euh, en période de mer agitée, on se concentre plus sur l'horizon, sur l'objectif, sur le phare euh, de l'endroit vers lequel on essaye d'aller. Et, et, et nous, notre, notre phare, ce sont les trends que les clients nous ont donnés dans nos enquêtes qu'on a fait tout au long de l'année 2020 pour essayer de comprendre quel sera le monde d'après la crise COVID. Alors la crise n'est pas terminée, donc ce monde se met en place petit à petit, mais il y a des grands traînes qui ressortent. Le développement du e-commerce, aujourd'hui, euh, il n'y aura pas de, de marche arrière, de même que l'omnicanalité. Les clients nous disent qu'aujourd'hui, ils veulent aller vers des, des commerces qui ont plusieurs canaux de distribution, parce qu'ils veulent avoir le choix et non pas qu'on leur impose quelque chose, ils veulent pouvoir aller regarder, choisir et acheter, par ailleurs, au moment et à l'endroit où ça leur plaît. Le développement de la télémédecine, on en parlait tout à l'heure, avec les ordonnances numérisées, les, les consultations de médecine numérisées, c'est un trend très fort pour les années à venir. Le home cooking qui est en train de se développer, euh, le, le, le, les animaux de, de compagnie qui, qui sont aussi un axe très important de développement. Et donc, nous, nous nous concentrons sur ces trends. Et au fur et à mesure que le marché nous offre des opportunités en termes de valorisation, quand il y a des trous, on augmente notre niveau d'investissement, ou d'une façon plus paradoxale, quand le marché s'emballe, on aura tendance à le réduire. Alors, évidemment, euh, les, les mouvements liés euh, à, à ces, ces mouvements de taux sur les marchés sont, sont très violents, vont très vite. Et c'est pour ça qu'il nous semble que c'est intéressant d'avoir euh, tout d'abord un horizon bien fixé, bien défini. Nous, notre horizon, il est défini et fixé par le client. On a vraiment aujourd'hui fait des enquêtes dans le monde entier en 2020 sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ces trends nous sont donnés, non pas par les macroéconomistes ou des gens qui font des scénarios sur l'avenir, mais vraiment par les clients. Et on voit bien que cette crise que nous vivons tous change nos comportements de façon durable. Donc, par exemple, le 26 février, les marchés ont été secoués. On avait l'occasion de pouvoir investir, rentrer sur des dossiers comme Paypal, par exemple, dans le... Le, le paiement électronique, le digital payment, euh, qui est une société qu'on surveillait depuis déjà très longtemps. Et donc, euh, bah, l'opportunité était bonne. Et, et c'est ce qui a fait que euh, on, on est monté, on a mis 0,5% du portefeuille sur cette société PayPal. Tout de même, euh, Shop Apotheque, qui est une société allemande qui délivre euh, des ordonnances numériques, qui travaille sur toute la numérisation de l'ordonnance et du rapport avec le pharmacien. Là aussi, euh, nous avons pu nous permettent de commencer à investir. Mais à certains autres moments, c'était plutôt les valeurs cycliques qui étaient secouées et donc euh, euh, le prochain choc sera peut-être sur les valeurs cycliques que les gens ont achetées depuis 15 jours et ce qui nous permettra euh, de continuer, d'augmenter de, de, nos lignes sur des plastiques ou des durs. qui sont des sociétés qui sont très en avance en termes de satisfaction client. Donc euh, un opportunisme et une réactivité avec un œil fixé sur euh, notre horizon défini par les clients. Sébastien, j'en profite, puisqu'on a la possibilité de poser des questions en direct pendant cette conférence, et là il y a une question qui apparaît, y a-t-il un objectif à long terme de performance absolue pour le fonds Est-ce qu'on cherche une performance absolue sur bon, L'objectif euh, du fonds tel qu'il a été défini euh, pour les clients est de faire une... une, une oula, je ne sais pas si vous... Voilà, et, et de faire une performance qui soit plutôt euh, comprise entre euh, moins 6, euh, et en cherchant à ne pas aller au-delà de ces moins 6, et plus 6. Euh, donc l'année dernière, on a réussi à faire 6% de perf. L'objectif cette année euh, est là encore d'aller vers ces 6% de perf, mais j'aime pas trop fixer des objectifs de performance, parce que la performance ne dépend pas de nous, elle dépend de, de ce que le marché va appréhender par rapport aux, aux valeurs sur lesquelles on a investi. Donc, nous, notre objectif en permanence, c'est de constituer le portefeuille qui correspond le mieux à ce que les clients nous disent en termes de dépenses et à ce que les sociétés nous disent en termes de génération de free cash flow. Et, et, et l'objectif est évidemment de faire la performance, une performance absolue positive année après année euh, en s'autorisant ce risque de baisse maximum pouvant aller jusqu'à 6%. Du coup, peut-être sur le slide suivant. Alors, Alors moi, je, effectivement, c'est sur, sur les différentes contributions. Donc, je vous ai remis ici, donc, en, en haut à, à gauche, euh, les contributions des différentes poches euh, depuis le, le début de l'année. Donc vous voyez une performance de 1,42 à fin février euh, qui effectivement est très largement tirée par la performance de la poche action euh, qui amène 1,32. Les convertibles ont amené 0,12 et la poche obligataire presque 0,20. Donc euh, déjà, euh, ma première remarque, avant que je, je passe la parole à, à Jean-Sébastien sur, sur la partie action, euh, ma première remarque, c'est que vous voyez, euh, effectivement, on parle euh, de, de, de, de hausse des taux et on a eu effectivement des, des mouvements euh, significatifs qu'on va plus retrouver sur euh, la performance du, du mois de février, mais la poche obligataire reste largement positive depuis le début de l'année. Elle est très légèrement euh, négative euh, sur le mois de février, vous le voyez en dessous, à moins 003. Et en fait, elle s'explique uniquement par une position en souverain. On a on, on a une position sur l'État espagnol 2025 qui, elle, effectivement, a perdu euh, quelques points de base sur euh, le mois de février. Du coup, comme c'était une position qui était de l'ordre de 10, 11 euh, vous le retrouvez ici à moins 0,10 sur ce souverain, alors que la partie corporate bonds était, elle, positive sur le mois de février. Mais vous voyez, ça reste tout de même tout à fait euh, proportionné par rapport euh, au portefeuille euh, lui-même et donc une poche obligataire plus convertible qui est très largement positive euh, depuis le début de l'année. Je vous ai remis sur la droite, donc euh, la performance de, de la poche action euh, depuis le début de l'année, hein, qui est presque de plus 12%, et puis le top des contributeurs et le flop des contributeurs. Je ne sais pas, Jean-Sébastien, si tu veux euh, commenter sur ces euh, différentes valeurs. Ce qu'on voit, c'est que euh, la performance de la poche action depuis le début de l'année euh, est, est de 12%, donc euh, une performance assez incroyable euh, qui, qui finalement nous confirme notre approche qui est plutôt de sélectionner des, des grands trends définis par les clients et puis d'essayer de manœuvrer dans des marchés agités pour euh, augmenter ou diminuer notre exposition à ces trends en fonction des, des objectifs de cours et des valorisations atteintes. Donc ça va très très vite, les marchés sont très très nerveux, vont sûrement rester très très nerveux et très très agités pendant de longs mois, voire de longs trimestres. Et on voit que depuis le début d'année, qui n'est pas si éloigné, des sociétés comme Cadian ou Shop, on fait plus de 25% de performance. Donc c'est vraiment des mouvements très rapides. Et c'est en ça que... Il nous semble que Rockflex est une réponse adaptée aux au, au mouvements de taux qu'on peut avoir, euh, qu'ils soit à la hausse ou à la baisse. C'est que dans ces marchés agités, il faut, il faut être capable d'être réactif euh, en ayant un cap extrêmement précis et bien fixé et euh, en, en sachant où on va. Donc, euh, L'objectif, encore une fois, de Rockflex, c'est vraiment d'être investi sur ces, ces trends euh, qui, qui nous semblent extrêmement porteurs en sortie de crise. Alors, si d'autres baisses se présentent, on, on, on investira probablement sur la réouverture du tourisme et des loisirs, parce que c'est un trend qui, qui, qui va certainement se développer. Nous sommes tous impatients de pouvoir voyager, aller à l'hôtel et, et au restaurant. Alors, le problème, c'est de savoir quand ça va rouvrir et à quel niveau... On pourra investir sur ces sociétés parce que parfois les, les, les marchés jouent les histoires un peu rapidement. On, on est pour l'instant investi sur NH Hotel, une petite chaîne d'hôtels qui représente 0,7% du fonds. On, on a d'autres sociétés qu'on surveille de près sur ce secteur loisirs, aéronautique, tourisme. Mais euh, voilà, le cap est mis, il faudra que les marchés nous donnent des, des opportunités d'entrée. Et pour les autres, hein, je vous rappelle, e-commerce, digital payment, euh, la, la, la, tout ce qui est euh, food delivery, tout ce qui est online, online shopping et, et, et télémédecine, ce sont des secteurs qui vont être en, en fort développement pour les années à venir et sur lesquels nous allons accroître le niveau d'investissement lorsque les marchés nous permettront et, et, et sortiront évidemment lorsque les valorisations seront trop excessives pour un fonds comme Rockflex qui n'a pas pour objectif de faire courir des risques démesurés aux porteurs de part. Alors la Juste question… Pour... Pardon, ouais. la question… Juste pour, <rire> Juste pour finir, aujourd'hui le fonds est investi à 22%, euh, c'est un fonds 0,50, on, on, on essaie de ne pas se trouver au, au, au milieu du guet, comme beaucoup de fonds, parce que ce n'est pas un objectif en soi, l'objectif est vraiment de construire un portefeuille de très bonne qualité, représentatif de, de nos attentes, hein, et avec des niveaux de valorisation qui soient corrects. Oui, donc je disais le, le, le titre de ce chapitre de présentation, c'était est-ce que c'est pertinent euh, Et donc j'ai peut-être laissé. Euh, euh, alors pourquoi ça ne lance pas Ah, mes slides ne veulent plus. Voilà, peut-être laisser Philippe commenter oui. cette, euh, cette slide. Ben, moi je. Enfin, moi je suis admiratif du, de la qualité et de la régularité, euh, j'allais dire de, de, de la qualité de la performance, parce que vous voyez, beaucoup de, de nos clients se basent entre autres sur, sur Cantalys, hein, euh, mais on voit les performances absolues, vous avez vu sous le graphique précédent euh, euh, des performances depuis, depuis création du fonds, d'excellentes performances, euh, souvent ce qu'on euh, ce qu'on recherche euh, alors effectivement c'est pas un objectif de performance absolue mais beaucoup de clients disent j'ai envie de me réexposer aux actions parce que il euh, y a sans doute une belle année sur les actions et puis il y a beaucoup de clients qui se disent oui mais euh, il faut y aller il faut ressortir c'est compliqué donc moi je vois je constate avec tous les, les, les rendez vous qu'on peut avoir un retour important sur les fonds flexibles, et surtout surtout sur des vrais fonds flexibles, ceux qui euh, arrivent à s'exposer, euh, comme ça a été le cas euh, bien, très bien l'année dernière, ou à se protéger. Alors là, je voulais insister euh, deux secondes, mais regardez la, les, les classements euh, du fonds par rapport à presque une centaine de compétiteurs hein, chez Cantalis, dans la catégorie toujours euh, fonds mixtes, enfin flexibles, prudents sur euh, l'Europe, hein premier quartile, alors sur un mois, vous allez dire, ça ne veut pas dire grand-chose, sur trois mois, un peu, six mois, ça commence à être plus pertinent, un an, euh, et puis deux ans, trois ans, et ainsi de suite. Donc là, vous avez vraiment un fonds qui euh, régulièrement performe très bien. Ça a été, je, je l'entends moi beaucoup aussi dans, dans les conversations, parfois des personnes qui ont été satisfaites d'un fonds flexible, puis deux, trois ans après, moins, moins satisfaites, et ainsi de suite. Ben là, vous, vous avez l'avantage avec, euh, comment dire, Trustim Rock Flex, Bien avoir un fonds qui régulièrement dans le temps offre des qualités, euh, enfin, des, des performances de qualité. Donc euh, vous avez d'ailleurs une notation quant à de, de 4 étoiles et on très vraisemblablement très bientôt 5 étoiles. Voilà, ça c'est un point euh, important et un fonds qui est accessible dans euh, de très nombreuses compagnies d'assurance, euh, que ce soit françaises ou euh, luxembourgeoises pour ceux qui utilisent des, des contrats luxembourgeois. Merci. Donc, euh, effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est euh, l'idée, c'est que ce fonds se veut d'être vraiment réactif et donc euh, ne pas être euh, à 25% sur la poche action quand il est très positif et euh, à 22% quand il est très euh, négatif. Mais c'est d'utiliser la totalité euh, des bornes disponibles, d'être le plus dynamique possible et le plus agile possible. Et c'est ce que je vous ai remis ici sur cette slide. Donc, vous voyez euh, les barres euh, ici en bleu ciel, c'est le niveau de cette poche action dans le portefeuille. Ce sont les chiffres mois après mois depuis le début de l'année 2020. Donc vous voyez qu'on avait démarré l'année 2020 avec une poche action autour de 11%. Euh, lorsque l'Eurostock 50 qui est repris par cette ligne bleu foncé, et eh bien commence sa euh, baisse, euh, ça nous a permis de pouvoir euh, trouver des points d'entrée. Et donc d'avoir une poche action euh, à presque 40% euh, du portefeuille à la fin du mois de mai donc de bien euh, participer euh, euh, au rebond euh, et donc c'est ce qu'on va retrouver ensuite euh, avec euh, une augmentation de ma poche action au mois d'octobre hein, suite à, à la baisse du marché et donc le potentiel aussi de bien saisir euh, le rebond euh, du mois de novembre. Et puis comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien, le petit point rouge ici pour vous euh, donner une idée de, de l'état actuel, donc début mars, euh, de cette poche action dans le portefeuille. Vous voyez sur la gauche de l'écran, euh, j'ai repris un historique un peu plus long et donc ça vous montre bien que... Euh, ces 40%, ce n'est pas la première fois euh, qu'on les atteint et c'est vraiment l'objectif d'être le plus agile possible. Alors, moi, ça me demande sur la partie obligataire eh bien euh, une stratégie bien particulière euh, que j'ai essayé de vous représenter euh, graphiquement euh, ici. Donc, euh, sur la partie 0,50 euh, actions, euh, donc imaginons que euh, euh, l'investissement sur la part action n'est que de 10%, eh Bien, les 40% restants sont vraiment investis sur de l'obligataire court, euh, investment grade, très liquide, euh, sur lequel on peut réagir rapidement et donner la possibilité euh, d'augmenter la poche instantanément sur les 50 Donc, l'objectif, ce n'est pas forcément d'amener énormément de rendement, mais c'est d'être très liquide euh, et euh, d'être défensif sur cette partie-là. Et puis, la deuxième partie obligataire, la partie 0,50, qui est amenée à rester en permanence dans le portefeuille, eh bien là, c'est une gestion qui ressemble à la gestion de Trust Team Optimum, que vous connaissez peut-être, euh, effectivement, avec quelque chose d'un peu plus moyen-long terme, sur lequel on va essayer de construire un petit peu euh, de performance obligataire pour amener du rendement supplémentaire au portefeuille. Donc voilà. Donc si je résume, aujourd'hui, euh, à la fin du mois de février, euh, la poche action étant de 18,30, ben, vous voyez que en face, moi, je vais avoir le souverain dont je parlais tout à l'heure, de l'obligataire à moins d'un an, de l'obligataire un trois ans, et puis du monétaire et du cash qui vont me permettre euh, d'être pouvoir de pouvoir les vendre, de pouvoir vendre ces, ces différentes poches de manière extrêmement rapide et permettre euh, à la gestion action euh, d'évoluer euh, là aussi euh, très rapidement. Alors on a vu pas mal d'éléments sur le portefeuille, je pense qu'il y a un autre point qui est vraiment extrêmement fondamental à aujourd'hui, c'est le label, puisque c'est un label ISR, d'ailleurs nous sommes repassés devant notre labellisateur il y a de ça quelques semaines, c'est EY donc qui nous fait l'audit de label tous les ans. Euh, avec tous les ans et eh bien euh, euh, des exigences euh, supplémentaires. Euh, mais surtout, je voulais euh, attirer votre attention sur le fait que euh, les, la nouvelle réglementation euh, de l'AMF va nous permettre d'être dans le top de cette nouvelle réglementation, c'est-à-dire d'être un fonds avec une approche significativement engageante. Donc là, c'est la terminologie AMF appropriée euh, pour dire que nous sommes... Euh, donc parmi les, les, les fonds labels, nous aurons la possibilité effectivement de communiquer puisque nous sommes très sévères nous-mêmes par rapport à nos différents critères extra-financiers et que c'est ça, ça l'important. Alors, comment euh, le, le, la satisfaction client en est arrivée euh, à l'ISR Je peut-être laisser la parole à, à Jean-Sébastien sur ce, sur ce graphique. Oui, C'est vrai que l'ISR est un sujet qui devient très à la mode mais chez Trusteam, on ne fait pas de l'ISR, on est ISR par définition et par construction. Ça fait 10 ans qu'on investit en s'appuyant sur la satisfaction client comme critère d'investissement essentiel. Et donc, quand on a une démarche extra-financière aussi poussée, on travaille avec de nombreux organismes extra-financiers depuis plus de 10 ans. On a une équipe qui représente 15% des effectifs de recherche extra-financière, donc probablement par rapport à nos effectifs, la plus grosse équipe à Paris, et ce, depuis dix ans. Donc, on est l'ISR par construction, et évidemment, on a été labellisé très vite par nos métiers, et ensuite par les labels d'État. Aujourd'hui, l'ISR se complexifie, mais nous, nous restons dans notre axe qui veut dire que la personne la plus impactante dans sa démarche, c'est le client. Si le client estime qu'une société Trop parce qu'elle euh, met trop d'huile de palme dans ses biscuits ou qu'elle euh, elle va déforester euh, un, un peu partout et donc cette déforestation finira par euh, lui nuire à lui en tant que client, et bien le client arrête tout simplement d'acheter le produit. Et donc euh, on entend beaucoup parler d'impact en ce moment, et le, le, le seul, le, le vrai impact, le seul, l'unique, c'est le choix du client, et, et par ce choix, le client peut favoriser des entreprises, faire en sorte qu'elles se développent ou alors à l'inverse, euh, réduire des entreprises. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette coopérative qui s'appelle « C'est qui le patron ?» où ils ont réussi à, à vendre du lait en quantité euh, astronomique bien au-delà de tout ce qui était prévu euh, parce que ce lait était acheté via des coopératives à des prix qui permettaient à l'éleveur de vivre. Et donc, c'est le client qui, dans les magasins, a accepté cette démarche, la plébiscité, et finalement lui a permis de se développer au détriment d'autres marques qui étaient bien moins, on dire, bien moins aimables avec ses producteurs laitiers. Donc, on vous a remis ce petit graphique qui reprend l'évolution du monde à travers... Les, les, les différents euh, siècles passés, donc passant de, de l'ère de la production, de l'industrialisation, euh, qui était le siècle dernier, et puis ensuite l'essor de la grande distribution, euh, etc., jusqu'à arriver à l'ère d'aujourd'hui qui, qui, qui est l'ère d'une accélération de la digitalisation, euh, euh, accélération encore augmentée par la crise actuelle. Et donc, dans cette accélération de la digitalisation, certes, la technologie joue un rôle, certes, euh, la mondialisation joue un rôle, mais celui qui, in fine, sera euh, l'acteur le plus important, ça reste le client, parce que c'est lui qui euh, acceptera cette digitalisation ou la refusera. Et donc, euh, euh, l'ISR, pour Trust Team, ça passe par cet engagement client, par cette analyse client, parce que le client, à travers les produits qu'il achète, définit euh, une voie socialement responsable. Je vous l'ai expliqué, il agit sur la planète. S'il ne veut pas que telle ou telle société se développe parce qu'elle ruine la planète et il n'achètera pas les produits. Euh, mais ça va plus loin parce que la gouvernance, par exemple, est, est impactée par cette satisfaction client. Hein, pour que les salariés aillent au devant du client, c'est parfois très difficile parce que le client est très exigeant, très versatile. Et donc, euh, il faut que le salarié ait un niveau de confiance, un, un niveau d'engagement... Euh, qu'on ne retrouve pas dans toutes les sociétés. Donc ça veut dire qu'il existe dans ces sociétés une valeur sociale extrêmement forte et là-dessus on, on a suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir dire avec certitude qu'il y a un lien entre satisfaction client et gouvernance et sociabilité dans l'entreprise. Euh, voilà donc on, petit à petit on remonte comme ça tous les aspects de l'ISR et on, on garde quelques points pour lesquels les clients n'ont pour rien, comme l'émission de CO2 ou, ou, ou euh, le, le, le traitement des controverses comme contrôle des risques finales. Et ça nous permet évidemment d'avoir tous nos fonds labellisés, et, euh, labellisés au point qu'on on nous reconnaît un impact significatif à travers notre approche. Muriel, je te redonne oui, la parole. C'est ce qu'on retrouve sur, sur cette slide. Hein, C'est vraiment aujourd'hui le client euh, qui est vraiment le consomme acteur, qui est acteur de, de, de, de cette consommation et de là où il veut aller, bah, il souhaite euh, des bénéfices fonctionnels. Hein, C'est un un rapport qualité-prix intéressant, de l'innovation, des bénéfices personnels, c'est-à-dire que l'entreprise soit vraiment à l'écoute, à son écoute et aussi à son image et puis des bénéfices collectifs, c'est-à-dire que pour répondre à un questionnaire sur la satisfaction et pour dire qu'il est véritablement satisfait d'une entreprise, il a besoin de l'engagement de la marque, il a besoin de bien comprendre la mission de cette marque et donc il impose euh, quelque part à cette marque et eh bien de toujours être en avance sur les points E, les points S et les points G. Euh, C'est ce qu'on retrouve ici. Maintenir un, un score satisfaction client élevé, mais eh ça demande à l'entreprise de faire des efforts sur l'environnement, de faire des efforts sur euh, l'engagement des salariés. Et ça, l'engagement des salariés, euh, le client va en avoir. Euh, une fenêtre tout à fait euh, euh, facile à regarder de par le SAV par exemple. Hein. Est-ce que lorsque vous appelez le SAV, vous avez en face de vous quelqu'un qui est formé euh, Est-ce qu'il a de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il est capable de vous répondre Ou est-ce qu'il est obligé de demander à 18 chefs au-dessus de lui pour pouvoir vous répondre quelque chose Donc tout ça, c'est des éléments qui sont faciles pour le client euh, ne, ne, à regarder et donc qui vont imposer... Aux entreprises un changement et imposer un impact effectivement positif sur ces différents critères et je pense que c'est là le plus important donc chez trust team l'idée ce n'est pas d'aller utiliser la base de données ISR telle qu'aujourd'hui on la connaît avec les millions de critères et où tout le monde se perd un petit peu dans les différents critères et puis d'avoir un biais puisqu'en fait ces bases de données euh, font en sorte que les belles notations vont aux très grosses entreprises, par exemple, alors que ça n'est pas forcément la réalité de ce que l'on attend sur euh, de l'ISR. Donc, à l'inverse, nous, nous allons regarder euh, ensuite, c'est-à-dire après avoir utilisé ce filtre client, et eh bien, nous allons regarder les performances ESG. Donc, on, a, on publie un rapport ESG ex post, hein, euh, où on regarde par rapport à l'ensemble des objectifs du de développement durable euh, de l'ONU, comment se situe le portefeuille, par rapport à son univers d'investissement. Alors, en termes d'heures de, de formation supplémentaires, en termes d'utilisation de l'eau, en termes de enfin, de production de CO2. Donc, ce sont tous des éléments qui vont euh, nous intéresser et qu'on va publier sur les différents portefeuilles labellisés euh, de Trusting. Voilà, je crois que nous en sommes arrivés à la conclusion. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions On sera ravi euh, d'y de, de, répondre. Euh, mais très clairement, vous avez vu que ce portefeuille est un vrai flexible. Hein, c'est une réalité. Il utilise la totalité de ses bornes, le 0,50. Euh, euh, et il essaye d'être le plus réactif et le plus dynamique possible euh, sur cette partie-là. L'approche satisfaction qu'il mais c'est la colonne vertébrale hein, de l'ensemble des investissements euh, de ce portefeuille. Ce qui lui a permis un l'Abel ISR, il y a déjà pas mal d'années et puis aujourd'hui d'être dans le haut du panier de la nouvelle réglementation euh, AMF et donc, euh, donc cette euh, significativement engageant hein, on peut dire que c'est vraiment du langage franco-français euh, et puis euh, donc ces rapports de, de performance ESG qui sont euh, euh, produits euh, régulièrement et qui vous permettront de suivre euh, l'évolution du, du portefeuille par rapport à son environnement Merci beaucoup Muriel et merci euh, Jean-Sébastien pour euh effectivement, rentrer dans le, dans le cœur de la gestion de, de Trust Team Rock Flex. Euh, vous voyez encore une nouvelle fois donc, le, le, le tableau de notre gamme de, de fonds. Je reviens sur l'utilisation de Trust Team Rock Flex. Euh, Aujourd'hui, on a plusieurs cas de figure euh, de clients qui l'utilisent en complément du fonds euro, Vous connaissez bien notre fonds Trustim Optimum, mais on sent cet élan aussi de, de vouloir s'exposer davantage au, au marché actions. Donc euh, Trustim Rockflex est souvent utilisé soit seul, soit souvent en binôme avec Trustim Optimum, que vous connaissez, euh, connaissez bien. Euh, J'en profite pour répondre à une question euh, vient d'un auditeur qui euh, nous pose la question. Euh, la création d'une part de distribution est-elle envisageable à l'avenir Alors, il est vrai qu'aujourd'hui sur Trustim Rockflex, on a une part, euh, j'allais dire retail, hein, qui est chargée à 1,20 de, de frais de gestion et donc 0,60 de, de rétrocession. Euh, on n'a pas aujourd'hui de part qui distribue, parce qu'on n'avait pas jusqu'à présent la, la demande. On l'a eu pour information cette demande sur notre fond Trustim Optimum, qui est un petit peu plus prudent, j'allais dire en on, on couple rendement risque. Hein, on va chercher plutôt du du 3% avec Optimum. Et là, pour le coup, vous avez une part de distribution qui distribue trimestriellement euh, donc la, la, la performance, donc qui peut répondre déjà partiellement à votre, à votre attente. Après, bien évidemment, chez Trusting Finance, tout est envisageable. Là encore, euh, euh, ce qu'il faut, c'est voir s'il y, y a beaucoup de demandes pour ce type de part de, avec une part de, de distribution. Et puis l'autre chose, c'est la possibilité de l'intégrer dans des contrats d'assurance-vie aux côtés de, de, de parts de capitalisation, parce qu'il n'est pas forcément aisé d'avoir les deux types de parts en même temps dans un même contrat d'assurance. Je reviens encore une fois sur euh, Trustim Rockflex, qui est vraiment, euh, vraiment bénéficie d'un super track record, et, et j'ai juste envie de vous dire, euh, testez-nous, juste testez-nous euh, euh, vraiment sur ce, sur ce fonds. Ce fonds est largement référencé, je le disais euh, chez AXA, Generali, Cardiff, Swiss Life, Spirica, sans doute AGA, j'en oublie de, de plein, plein d'autres, donc vous pourrez l'utiliser sans, sans difficulté. Et puis, je pense que ce qui est important et qu'on retrouve dans l'entièreté de notre gamme que vous avez sous les yeux, c'est vous l'avez compris, on investit dans des entreprises très orientées clients, solides financièrement, qui sont souvent très innovantes parce que très à l'écoute des attentes des clients et donc j'allais dire on diminue le on diminue le risque alors c'est pour cela qu'on a d'ailleurs souvent des fonds qui sont moins volatiles euh, moins volatiles que leur, leur indice de référence des entreprises plus résilientes et voilà et donc là vous avez une gamme à votre disposition qui va de la rémunération des liquidités court euh, euh, terme avec obligations terme, obligation court terme, Steam court terme euh, qui avait fait 0,86 euh, l'année dernière, ce euh, qui est bien pour, euh, pour des rémunérations de liquidité à 6 mois, 1 an. Portefeuille 100% investment grade, optimum que vous connaissez bien, Proflex qu'on vient de, de vous présenter. Euh, avec son, son excellent track record et puis bien sûr nos fonds actions n'oublions pas parce qu'il y a de l'attente aujourd'hui sur, euh, sur de l'investissement euh, actions euh, la seule chose c'est que la difficulté c'est comme le, le disait Jean-Sébastien c'est ce qu'il faut être sur des valeurs cycliques en retard des valeurs très technologiques pour, et bien l'avantage avec nous c'est qu'on va choisir les leaders dans les différents secteurs et donc on n'a pas de biais particulier le biais que l'on a c'est les entreprises très orientées clients. Et ça, c'est clairement un, un process de gestion ultra de bon sens, j'allais dire très solide et très compréhensible. Donc, on a une transparence totale. Voilà, donc, euh, Trusty Brockflex est utilisé à la fois par les, les, les clients euh, particuliers, mais on a de, de la demande de plus en plus par des clients euh, institutionnels euh, qui cherchent là aussi à exposer leurs portefeuilles qui sont traditionnellement plutôt prudents sans doute aussi d'ailleurs pour des raisons réglementaires, et qui veulent s'exposer également sur ce, sur ce support. J'en ai terminé pour ma part. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser, via hein, y a le, la, la, la petite messagerie. Euh, on est évidemment là pour y répondre. Je pense qu'on a fait peut-être aussi beaucoup le... Bien le tour, je pense qu'on a parlé des, des différents secteurs, de rotation sectorielle, de hausse des taux ponctuels ou, ou pas. Et puis, je pense qu'on est, on est bien rentré. On va vous envoyer la présentation juste après, donc, euh, euh, comment dire, euh, cette visioconférence. Donc, vous aurez les, les slides de, de cette présentation. Euh, vous avez aussi accès sans problème à nos reportings financiers et reportings extra-financiers. Et puis, un petit cadeau pour vous remercier aussi d'avoir participé à cette visioconférence, si vous le désirez et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on peut vous offrir le livre qui, qui a été écrit assez récemment sur le lien entre satisfaction client et ISR, puisqu'on parle beaucoup de ce, ce sujet-là, donc on a tout un livre qui est très très bien fait, euh, livre blanc, qui est à votre disposition et on sera ravis de vous le faire parvenir. Nous avons également une autre version sur le lien entre satisfaction client et performance financière. Voilà. Et bien, écoutez, en attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir dans nos beaux locaux, euh, et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se tient tous à votre entière disposition. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. À bientôt.